Ce jour-là, j'avais mal dormi. Je suis allée dans la forêt, histoire de voir les oiseaux sans sous les fauteuil tranquilles. Il n'y avait pas d'oiseau. la forêt était morte, déprimante, pas en rayon pour m'égayer. Et puis, je ne sais pas, j'ai la frousse. Une clarté rôdait dans les bois. Quelque chose qui aurait chassé ma mélancolie, l'aurait transformé en excitation. J'ai aimé avoir la frousse, ce n'est pas la question. C'est sensuel et je n'ai pas accès à la sensualité. La question est de savoir ce que je verrai demain. Je lasse, alors je prie un bain.